On a décidé de monter un atelier, euh, un atelier informatique euh, gratuit pour tous euh, dans notre ville. Cet atelier est, donc, euh, est fait que par des bénévoles. Ça me prend quatre heures h par jour. J'ai appris sur, sur, sur le temps. J'aime ai, bien apprendre par moi-même. Donc, euh, bon, euh, je me suis créé une bibliothèque et j'ai appris beaucoup de choses grâce euh, aux livres. Dans la ville de Brest et dans le quartier de Saint-Marc, ça a été d'abord une rencontre tous les 15 jours et puis après ça a monté énormément en puissance parce qu'aujourd'hui nous, nous avons 14 groupes, donc 93 personnes, entre 65 et 84 ans 80 plus âgés, on en a quelques plus jeunes. Moi, je, vais dans tous les... je suis dans tous les groupes en définitive. Au démarrage, beaucoup de personnes ont été intéressées par tout ce qui était euh, Internet. Hein Contact avec les enfants, envoyer des mails aux enfants, des euh, choses comme ça. Et puis, euh, ben, au bout de 2-3 ans, ben, ben, ils ont voulu faire autre chose aussi. Cette année, on est à 93. L'année dernière, on était à 83, je crois. Pour l'instant, je n'ai que 17 places de libre pour l'an prochain. Quoi. Je ne m'attendais jamais à ce que, que ça ait ce, ce succès-là. Je me disais, bon les personnes, au bout de trois mois, euh, elles seront utilisées donc Internet, euh, puis ça ira quoi. Puis en définitive, ben, on est étonné parce que il ben, y a des personnes qui sont, qui sont là depuis dix ans. Pour moi, je pense que euh, le fait qu'on soit allé d'après la demande de la personne, c'est pour ça que ça dure. C'est-à-dire que si, par exemple, on mettait des thèmes ou des niveaux, parce qu'il y en a qui demandent des niveaux, ça marcherait pas. Ce ne sont pas des, des cours magistraux. Quoi. Disons que si la personne elle a envie aujourd'hui, parce qu'elle a un besoin de faire une lettre par exemple, elle pourra le faire. Si elle a, besoin, si elle a envie d'apprendre autre chose que ce que nous on a prévu, ben on va changer notre programme. Quoi. On, on se met réellement à la disposition des personnes. J'ai décidé de consacrer une bonne partie de mon, de, de mon temps euh, à la communauté. Je pense que j'avais besoin de m'occuper des autres déjà. déjà. Hein, euh, bon, euh, moi, je je m'intéresse en général, au niveau informatique, à tout ce qui est assez nouveau si j'arrive à le faire, si j'en suis capable, donc euh, je crois que j'aime bien apprendre. Elle ne cherche pas force que, que que apprendre, même si je veux dire, elle cherche aussi du contact. Elles se sont fait des, des amis. elles se trouvent bien dans le groupe Poisson et quand on leur demande si elles reviennent l'année d'après, elles me disent oui, moi on ne change pas de groupe. quoi. Il y a quand même une notion d'entraide aussi. Quoi. Il y a des personnes qui ont cru au début avec moi et puis là, je leur ai demandé maintenant de venir nous donner un coup de main. Et là, c'est une satisfaction chez ces personnes-là de se dire tiens, moi, on m'a appris et moi, je peux apprendre aux autres et en, envie de redonner ce qu'elles ont, qu ont eu. Si on parle de communauté, j'ai donc euh, j'ai fait l'histoire du foyer sur, euh, sur Wikibrest déjà. J'avais dû dépasser, euh, passer 1500 heures dessus. Et je suis contente de l'avoir fait. Bon, même si quelquefois je me, dis, je me disais que ce que j'entreprenais était un petit peu fou. Quoi.